Voici un exercice pour illustrer la détermination du nombre d'étages tâches théoriques dans un extracteur à contre-courant par la méthode du pôle opératoire. Alors On reprend encore une fois notre énoncé avec un titre en soluté dans la solution à 20% et un débit de solution à 100 kWh. Le débit de solvant qui est pur est à 150 kWh et on se fixe comme objectif d'avoir un raffinat qui titre à 5%. Donc on veut déterminer le nombre d'étages tâches théoriques par la méthode du pôle opératoire. Alors cette détermination se fait à l'aide euh, du diagramme triangulaire. Alors rapidement, euh, on se souvient que on a euh, un extracteur à contre-courant qui fonctionne donc avec un débit de solution LA, un titre XA, et puis un débit ici en sortie pour le raffinat XNLN. On a, euh, évidemment, comme c'est à contre-courant ici, on a YA donc, qui est nul et puis VA comme débit. Et puis ici, on va avoir donc euh, Y1 et v VA. Et puis donc, à l'intérieur, on a nos étages théoriques fictifs hein, euh, donc, qui vont être représentés ici. Euh, alors, par exemple, on va représenter cet étage-là. Donc, on va avoir... Euh, au niveau de l'alimentation de cet étage, on va avoir euh, le titre XA et le débit LA. Et puis, ce qui vient de l'étage au-dessus, donc ici, on va avoir Y2 et V2. Et puis, au niveau des sorties, donc le Y1V1 qui est déjà représenté. Et puis ici, on va avoir donc euh, X1 et L1. Donc euh, Pour mémoire, hein, les... ce qui sort de l'étage numéro 1 porte le numéro de l'étage. Donc ici, on a X1L1 et ici, on a Y1V1. Alors, tout ça pour bien se souvenir des différentes notations, pour bien revoir la construction. Alors, on va tracer nos deux droites opératoires qui vont donc relier. Ici, on a le point qui est sur le côté du triangle qui représente LA. Ici, on a sur la courbe d'équilibre V1. Ici, on a sur euh, la courbe d'équilibre, la courbe binodale, pardon, euh, on a Ln. Et puis, donc, ici, on a le solvant pur, Va. On rejoint euh, les deux et on obtient le pivot, euh, donc le fameux point delta. Alors, on a euh, déterminé la position donc, de V1 hein, par construction, euh, avec le, les constructions qu'on avait faites précédemment avec le point sigma. Alors, on sait que ce V1, il est à l'équilibre thermodynamique avec le L1, puisque ce sont les sorties de l'étage euh, numéro 1. Donc, ça veut dire que le L1 et le V1 sont sur la même conodale. Donc, on va tracer la conodale qui passe par V1, puisque V1, on le connaît. Et donc, cette conodale, on l'obtient par interpolation entre les conodales dont on dispose déjà. Et ce, cette conodale va nous permettre de déterminer donc sur... Euh, la conodale est sur la courbe binodale, la position du point L1. Et ensuite, on va avoir, donc au même niveau dans la colonne, on va avoir L1 V2, donc on va avoir une droite opératoire L1 V2. On sait que cette droite opératoire, elle passe forcément par le pivot, ici le point delta. Donc à partir de L1, si on rejoint delta, eh l'intersection avec la courbe binodale ici, on va obtenir le point V2. Ensuite, le V2, il est à l'équilibre avec le point L2. Donc, on trace la conodale qui passe par V2 et on récupère le point L2 sur la courbe binodale du côté des raffinats. À partir de ce point L2 et du point delta, on va tracer une nouvelle droite opératoire qui va nous donner V3. Et ainsi de suite, on fait les différents tracés. Alors, vous voyez ici, j'ai un... Un diagramme que j'ai dû faire rentrer dans mon dans mon diapo dans ma diapo, donc du coup c'est petit et c'est pas facile d'avoir un tracé qui est précis. Donc c'est pour ça que euh, bah, pour pouvoir faire les tracés correctement euh, sur papier, on va avoir tendance à utiliser ben, le diagramme le plus grand possible qu'on ait pu imprimer et ensuite on va coller des feuilles à côté pour pouvoir tracer le point pivot euh, à l'endroit où il est. Et quelquefois il peut être relativement loin. Donc on continue nos tracés. Et ainsi de suite, on va pouvoir tracer les différentes droites opératoires, les conodales, jusqu'à tomber sur le point LN ou éventuellement un peu en dessous. Euh, et après, une fois qu'on a cette, euh, comment, ce tracé qui a été fait entièrement, eh bien, on va compter le nombre de conodales pour pouvoir déterminer le nombre des tâches théoriques. Et ici, le nombre des tâches théoriques déterminées par cette méthode, eh bien, il est de 6 avec les tracés tels que je les ai faits moyennant les incertitudes qui sont liées à la position des points et surtout à l'interpolation des conodales, puisqu'on ne dispose pas de toutes les conodales dont on a besoin pour faire ce tracé. Donc vous avez vu avec cet exercice l'illustration de la construction graphique dite du pôle opératoire qui permet de déterminer le nombre d'étages tâches théoriques en utilisant uniquement le diagramme ternaire. Vous voyez que c'est une construction qui nécessite beaucoup de soins et qui est quand même entaché d'une certaine erreur. Donc on a un nombre d'étages qui est déterminé de manière approximative. Ici on a trouvé 6, avec les méthodes de Maccabétide on trouvait plutôt 7 étages théoriques pour cet exemple.